Avant, mes clients étaient au bout de la rue, maintenant ils sont aussi au bout du monde. Je m'appelle Pierre Cornier, j'ai 35 ans et je suis dirigeant aux Bougies de Charroux. Les Bougies de Charroux, c'est une fabrique de bougies artisanales parfumées que l'on revend dans notre propre réseau de distribution de 17 boutiques et un city commerce. Alors mes parents ont créé l'entreprise en 2007. Euh, ma maman fabriquait à l'étage de cette maison les bougies à la main que mon papa revendait euh, au rez-de-chaussée, euh, aux, aux visiteurs de Charroux. On était une jolie TPE un petit peu désorganisée et il fallait la passer à une PME structurée pour assurer la croissance de demain. Alors on a beaucoup déjà digitalisé nos process, notre vocation c'est de produire à la main nos bougies, mais on a mis de l'aide technologique derrière pour devenir de plus en plus efficace. On a beaucoup développé les ventes e-commerce, tant et si bien que depuis un an, un tiers de notre chiffre d'affaires euh, vient du e-commerce et c'est ce qui assurera la pérennité de l'entreprise et l'emploi local. On a créé un nouvel atelier euh, cofinancé à l'aide de la Société Générale. L'idée c'était de regrouper notre production, nos stocks, notre siège, nos bureaux et qu'on euh, intègre de nouveaux locaux qui soient à même d'absorber la croissance de demain. La Société Générale nous a aussi accompagnés à travers Marie-Laure, notre conseillère que je salue, qui a fait un boulot formidable sur le... Développement de nos projets, les ouvertures de boutiques à travers des financements, à travers des points juridiques, à travers de l'accompagnement au quotidien. Pour demain, on ouvre de nouvelles boutiques. Et tous les ans, on va développer notre réseau de points de vente en France comme à l'international. C'est vous l'avenir, Société Générale.